Je m'appelle Virginie Adam. ça fait 10 ans que je suis chez Argédis. Je suis rentrée en tant que qu'hôte de vente en comptabilité. J'ai gravi les échelons, je suis passée assistante et ensuite directrice de site. Quand j'arrive le matin, bah déjà je fais un tour de station, bonjour tout le monde, je bois le café avec tout le monde parce que c'est super important, comme ça je sais ce qui s'est passé la nuit. Et puis ensuite, ma journée, ça peut varier avec la comptabilité, les réceptions marchandises, euh, bah, des interventions, donc faire des PPJ, aider mes collègues en caisse. Enfin, je suis amenée à faire plein de tâches différentes. Enfin, C'est jamais les mêmes journées. Bah, L'hygiène alimentaire, c'est quelque chose enfin, qui fait partie de nous. Chez RG10, on a des audits. On a Agroanalyse qui vient régulièrement chez nous, il y a la DGCRF qui peut passer, Enfin, on est total, donc on montre une image, on, on se doit d'être au top. On peut évoluer dans différentes stations, on est 180 stations sur le réseau Argédis, ça peut être sur autoroute, hors autoroute, il y a des grosses stations avec plus de 30 salariés, avec une saisonnalité, donc effectivement, on... On peut être amené à avoir envie de changer de station et on a cette chance de pouvoir y arriver. J'aime être avec les gens, j'aime être à l'écoute des gens. Donc ce que je veux vraiment pour plus tard, c'est continuer dans le commerce avec les équipes et tout ça.